Bonjour, alors c'est un tutoriel sur les trucs et astuces euh, du matériel pour un atelier en présentiel. Alors vous allez voir, c'est euh, vraiment tout simple ce que je vais vous dire, mais ça peut vous permettre d'avoir une expérience pour les participants d'un atelier qui est vraiment nickel. Alors, pour commencer, les feutres que j'utilise, ils sont de trois types. Il y a d'abord les Peppermates, en général je les prends noirs et ça permet d'écrire en fait sur des post-it et ça fait une petite écriture fine, c'est super pour travailler en équipe, c'est suffisamment gros, on le voit d'un euh, mètre de distance. Après vous avez les Sharpies, il y en a de toutes les couleurs et ces Sharpies c'est super pour faire des storyboards, faire des dessins ou écrire aussi sur des, des post-it, ça permet vraiment de mettre de la couleur et vous en avez euh, tout plein de sortes. Alors, le truc, c'est que ça sent un petit peu et quand vous écrivez sur du A4 blanc, par exemple, au dos, ça transperce, donc méfiez-vous. Alors, ça, c'était pour euh, les participants, donc nous, en tant que facilitateur, en tant que euh, sprint facilitateur, eh bien, nous avons des proquis. Ce sont des gros marqueurs qui permettent vraiment d'écrire sur des paperboards et les gens peuvent le voir de très très loin donc j'aime bien euh, cette marque parce qu'en fait les couleurs sont assez vives et, euh, et c'est plutôt euh, c'est plutôt joli alors bien sûr ces euh, feutres et en particulier donc les, le peppermint on l'utilise pour écrire sur des post-it donc ils sont de couleurs euh, euh, variées même des recyclables maintenant qu'on utilise de plus en plus nous, vous en avez de différentes tailles, donc des tout petits qui sont, qui sont beaucoup utilisés chez nous pour des parcours utilisateurs par exemple, et bien sûr la taille intermédiaire qui sont des carrés, qu'on utilise principalement, vous avez aussi des rectangles ou alors des beaucoup plus grands, qu'on utilise comme facilitateur pour faire des titres. Alors, euh, on écrit dessus avec un pop-up mate, hein. alors il y a un petit truc dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Vous euh, vous souviendrez que c'est euh, Rémi qui vous l'a appris. C'est comment en fait euh, euh, euh, retirer un post-it du bloc. Alors vous avez euh, la méthode habituelle, boum, et hop, on le met. Ou alors une méthode un peu plus use, regardez bien. Hop, et vous le mettez. Alors, regardez bien la différence, là, celui-là, vous voyez bien qu'il est incurvé, et celui-là, il est bien plat. Je reviens demain matin, celui-ci, celui il est sur le sol. Alors que celui-là, il y a toutes les chances qu'il soit encore là. Donc, rappelez-vous, il faut non pas le faire comme ça, mais vous faites comme ça sur le côté. C'est un coup de main à prendre, et ça se fait tout simplement. Et voilà. Alors je vais vous montrer maintenant la technique des gommettes alors c'est souvent utilisé pour le vote par gommette mais pour plein d'autres choses donc nous on utilise des gommettes euh, pas trop petites pas trop grosses et euh, je préfère des, des, des, des, des plaques de gommettes de toutes les couleurs parce qu'en fait vous pouvez utiliser euh, vous pouvez faire plein de variantes la technique de base hein, c'est tout simple hein. vous en donnez euh, une ou deux vous en prennent eux-mêmes hein. vous n'êtes pas là pour les publicités vous en prenez euh, vous dites euh, bah, qu'il faut un vote par gommette, ils si en prennent deux par personne, par exemple, et ils vont voter sur les idées ou, idée qui, ou les idées qui leur semblent les plus intéressantes. Voilà, c'est l'une d'utilisation des gommettes. On l'utilise aussi dans les gros événements que l'on peut faire, euh, parce qu'on fait aussi des films institutionnels. Eh bien, euh, les personnes qui ne souhaitent pas être sur le film peuvent se mettre des grosses gommettes rouges, alors beaucoup plus grosses que celles-ci. et donc ces personnes ont la grosse gommette rouge ici, et au moment du cadrage, eh bien on va éviter ces personnes-là, et au moment du montage, eh bien on va aussi éviter de les mettre sur le film final. C'est un petit truc tout, tout simple et ça marche bien. Alors, vous pouvez imaginer qu'une équipe, parce qu'on fait fonctionner les gens en général en équipe, ça peut être des binômes, mais plutôt 5-6 personnes, en fait elles ont pas mal de matériel. Et on a tout plein de, de petites boîtes comme ça qui sont euh, super pratiques parce que pour les transporter, euh, voilà, c'est démontable. Et bien, elles mettent tout le matériel dedans. Et euh, si vous voulez transporter en fait dans des sacs tout le matériel que je vous ai présenté, eh bien, nous, utilisons des les petites pochettes comme ça. Ou euh, là, par exemple, on peut mettre tous les stylos Peppermate ou euh, Sharpie ou les proquis alors, vous avez probablement remarqué que ce canevas, parce qu'on a beaucoup travaillé des canevas, donc celui-ci n'est pas vraiment équipé, c'est un canevas blanc, ça permet de cadrer le travail d'une équipe, et de, donc que l'équipe puisse produire plus rapidement, eh bien, nous utilisons du scotch de peintre. Alors, pourquoi du scotch de peintre C'est que dans n'importe quelle salle, eh bien, on peut afficher ces canevas sur les murs. Parce qu'un scotch de peintre, s'il est mis et enlevé quelques heures plus tard, il ne va jamais marquer... Il ne va jamais endommager un mur. Alors, il y a un petit truc quand même, c'est que vous voyez que ce scotch de peintre, il est quand même très très large. Alors, si vous prenez un scotch de peintre beaucoup plus fin, le risque que vous avez, c'est si vous arrivez dans une salle où le mur est un peu rugueux, voire même en pierre, et eh bien, euh, le scotch trop fin fera que vos canevas vont tomber par terre. Surtout si ce sont des formats à zéro avec du papier euh, épais. Donc, je vous recommande vraiment du scotch de peintre 5 cm. Alors, ce que nous utilisons aussi parfois, c'est du scotch bleu comme ça, ou de différentes couleurs, pour faire des marquages au sol. Lorsque nous faisons les équipes, des équipes, des, des exercices de coaching d'équipe. C'est un truc qui marche bien. Et, euh, et voilà. Alors, par rapport au canevas, il y a un petit truc tout simple. Vous remarquerez que ici, le scotch nous l'avons mis en diagonale. Alors pourquoi Eh bien tout simplement que quand vous voulez enlever, elle ne met pas en bas aussi, on en met juste en haut. Et quand vous voulez transporter un calva d'un endroit à l'autre, vous le prenez comme ça, et hop, vous le prenez, et vous pouvez le recoller très rapidement. Même du format à zéro. Le truc c'est que si vous mettez votre scotch non pas diagonalement, mais orthogonalement, quand vous tirez comme ça, ça va se déchirer ici c'est un petit truc mais je vous promets ça simplifie la vie des équipes qui travaillent tous les jours sur ce genre de choses alors ce que j'aime beaucoup prendre en atelier euh, c'est un, euh, un petit haut parleur pour écouter de la musique vous pouvez brancher sur euh, votre pc ou euh, sur votre euh, smartphone alors euh, voilà. Alors, ce que je fais aussi beaucoup, euh, si euh, le lieu n'a pas de machine à café, eh c'est d'apporter des Nespresso. Alors, je sais, Florence, il vaut mieux des capsules biodégradables. Donc, c'est prévu, j'en ai acheté, mais voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment important. Ou alors, une bouilloire pour du thé, euh, des petits biscuits et plein d'autres choses. Alors, je vous ai oublié un petit truc tout à l'heure, c'est par rapport au post-it. Donc, les post vous voyez, il y a une petite, euh, il y a une petite membrane de plastique qui est assez, euh, assez compliquée à enlever. Donc, moi j'ai un petit truc c'est quand vous avez cette membrane, vous, vous, vous, vous la pliez comme ça dans votre. Dans votre alors, normalement, ça marche. Alors, normalement, en faisant ça avec la marque post-it, normalement, vous arrivez à automatiquement à défaire le, euh, le plastique. Là, c'est la joie du, du, comment dire, du, du direct. C'est que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais ça ne marche pas. C'est probablement la température de la pièce, euh, Voilà, il y a un truc, mais normalement je vous promets, donc crachez, jurez, ça marche. Vous faites ça, vous impressionnez tout le monde et d'une seule main, vous pouvez enlever le plastique. Aujourd'hui, voilà, j'ai pas de chance. Alors, <rire> ça arrive. Voilà, donc un petit truc aussi. Je vais très souvent en atelier avec cette carte-là que je distribue à chaque participant. C'est marqué dessus, je suis bad bon avançons donc en fait quand un participant trouve que ça ne va pas suffisamment rapidement qu'il y a trop de blabla, blabla de la part du facilitateur, comme je le fais maintenant je parle peut-être un petit peu de trop ou alors de la part des participants et que euh, on prend pas de décision et on n'avance pas l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux peuvent montrer cette carte et dire je suis bad et là à ce moment là eh bien le facilitateur il a un signal comme quoi l'une l'un des participants qu'on ne va pas assez rapidement et ça lui donne euh, un indice comme quoi il faut peut-être accélérer un peu plus parce que souvent il n'est pas le seul à penser ça donc ça c'est très utile vous pouvez télécharger sur notre site dans la section outils tools alors il y a un outil que beaucoup de facilitateurs en fait utilisent on est tenté d'utiliser parce qu'on l'aime notre smartphone on dort avec vous voyez et bien ce smartphone regardez je suis facilitateur dans un atelier je suis en train de faire ça. En fait, je suis en train d'utiliser mon minuteur. Vous ne voyez pas, mais j'utilise mon minuteur pour vous dire, voilà, dans 10 minutes, eh bien, on se retrouve ensemble pour continuer l'atelier. Là, vous avez 10 minutes en équipe. Mais en fait, les gens ne voient pas que vous utilisez votre minuteur. Probablement, que vous n'utilisez pas votre smartphone pour aider les news ou vos messages sur WhatsApp. Mais les gens vont penser que vous l'utilisez pour tout autre chose, pour un truc perso. Et là, en faisant ça, en tant que prestataire, vous leur donnez le droit de sortir leur smartphone de la poche et de vérifier leur email ou d'envoyer des WhatsApp. Donc, il ne faut pas le faire. On a un petit truc qui est tout simple, qui est tout simplement eh d'utiliser un minuteur. C'est un Time Timer, vous pouvez aussi le trouver sur notre site, euh, dans la section outils. Et là, vous voyez, ça vous indique le temps qui reste. Là, il reste un quart d'heure Rémi, pour ce tutoriel. Et derrière, vous avez le son ou pas le son. Vous pouvez même trouver un tutoriel sur, sur notre page YouTube sur comment le réparer quand le petit truc rouge, le petit sac rouge va derrière. Parce que ça arrive, c'est la faiblesse de ce minuteur. Mais ça marche super bien et ça vous permet vraiment de timer vos sprints, vos ateliers, vos réunions de manière à ce que les gens produisent. Parce que c'est quand même le but. On est ensemble pour produire un livrable dans un temps déterminé et pas pour blablater. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce monitor Eh bien, euh, ah oui, ce que l'on fait nous, souvent, c'est d'en donner un par équipe parce que le but, c'est d'autonomiser les équipes pour qu'elles prennent, qu'elles soient elles-mêmes responsables de leur productivité. Donc, je vous invite vraiment à autonomiser au maximum les équipes et donc à en prévoir un par équipe et de le mettre dans le petit panier IKEA que je vous ai présenté avant alors nous avons un assistant et je suis sûr que vous le connaissez vous l'avez déjà beaucoup vu dans nos vidéos et il s'appelle piggy c'est mon assistant personnel il est quasiment toujours avec moi et en fait il m'aide pour plusieurs choses c'est euh, bon j'ai quand même une belle voix elle porte mais mais piggy est beaucoup plus efficace et quand je veux avoir le silence parce qu'il faut que je partage les instructions suivantes pour arriver à produire quelque chose et eh bien il m'aide à avoir ce silence tout le monde a le sourire et tout le monde comprend que c'est le signal et eh bien en fait il faut écouter Rémi en l'occurrence ou le sponsor pour qu'il puisse dire quelque chose pour que les équipes puissent de nouveau continuer à travailler alors il sert aussi de bâton de parole donc on peut le passer euh, les uns aux autres. Voilà, il est de retour et euh, il a aussi euh, une autre fonction qui, euh, bah, qui est celle d'apporter un petit peu de fun. Je vous promets, dans un atelier, que ce soit avec des étudiants ou avec des gens du COMEX, en fait, il fait sourire et on a besoin de ça pour travailler. Donc, plus l'atmosphère va être euh, relaxante, relaxée, euh, plus les gens vont passer un bon moment et ils les contribuent et eh bien plus ils vont produire efficacement. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur, sur, sur, sur, ce, sur ces, ces, ces trucs et astuces. Ah oui, vous pouvez trouver aussi sur notre site, la section outils. Voilà. Et donc, euh, bah voilà, je, je voulais juste vous, vous souhaiter une bonne chance à vos ateliers en présentiel, et puis euh, à très bientôt. Au revoir.